Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous tous qui êtes en ligne. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Perla. Bonsoir, William. Bonsoir à vous tous qui êtes là ce soir encore. Merci de nous avoir fait confiance et d'avoir sacrifié un peu de votre temps pour pouvoir nous rejoindre pour ce moment d'échange sur ce merveilleux projet de MLC Engineering. Voilà. Donc, euh, merci encore pour ce moment. Merci pour votre présence. Merci à tous. Vous faites bien d'être là. Vous faites bien de suivre, d'apporter de l'attention à ce projet, de suivre son évolution. Parce que oui, ces dernières heures, il y a eu des évolutions dans ce projet, mais alors des évolutions majeures. Et il est important que nous puissions faire le relais de, des informations sur ces évolutions. Voyez-vous euh, Hier encore, euh, le patron de ce projet, le fondateur de ce projet, à la personne d'Ivan Saltanov, euh, a tenu une présentation. où Il a partagé les avancées de ce projet, les informations sur ce projet. C'était vraiment un moment fantastique. Que ce soir, je voudrais brièvement revenir dessus. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être là hier, de suivre, je voudrais revenir dessus pour vous présenter, n'est-ce pas, quelles sont ces évolutions et répondre à toutes les questions afin que les uns et les autres soient massivement informés de ce projet, soient abondamment informés de ce projet et puissent se décider, n'est-ce pas, à saisir les opportunités qui se présentent. Voyez-vous, nous tous nous aspirons à un avenir meilleur. Nous tous nous aspirons à une meilleure santé financière. Seulement, nous devons comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui financièrement, c'est le résultat des décisions que nous avons prises par le passé. Autrement dit, si nous estimons que notre santé financière est faible aujourd'hui, c'est tout simplement parce que dans le passé, nous n'avons pas su prendre les bonnes décisions pour que notre présent aujourd'hui soit meilleur. C'est la raison pour laquelle il faut corriger cela, n'est-ce pas, en prenant aujourd'hui de bonnes décisions qui vont permettre à notre futur d'être meilleur qu'aujourd'hui. Euh, que, qu Et à notre avis, être informé sur ce projet est quelque chose de déterminant parce que assurément, cela va vous faire prendre une décision qui va impacter votre futur. Vous savez, on le dit toujours, celui qui détient l'information détient un pouvoir phénoménal. Parce que oui, l'information, l'information, c'est la clé du pouvoir. Quand vous avez l'information, vous êtes capable de décider drastiquement de la tournure des choses. Et ce soir, nous voulons encore partager des informations avec vous sur ce sur ce merveilleux projet. Félicité, bonsoir. Merci, euh, merci d'être là. Merci. Voilà, donc nous allons commencer. Notre grand chrétien de ce soir, c'est pour parler, comme je vous le disais, du projet MLC Ingénierie. Mais permettez que je vous pose une question, celle de savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui entendent parler de ce projet pour la première fois? Félicité, est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ce projet Gabriel, je sais que Gabriel, c'est pas la première fois, c'est un fidèle de nos présentations. Perla, est-ce que c'est la première fois J'aimerais savoir, ok, euh, Gabriel me rassure que non. Félicité, tu peux, tu, tu peux aussi nous laisser un message dans le forum ou alors ouvrir votre micro. Hein. Je vous ai donné la possibilité d'ouvrir vos micros. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui écoute, qui suit cette présentation pour la première fois, qui me, qui me, le, qui me laisse savoir, enfin, que... Euh, je puisse, je puisse savoir par où, je, ok, William me rassure que non, ce n'est pas sa première fois. Euh, euh, euh, Perla, est-ce que c'est votre première fois de, de suivre cette présentation? Voilà, ok, d'accord. Voilà, donc, euh, j'imagine que, voilà, euh, Ok, Père a dit oui, c'est la première fois pour elle de suivre cette présentation. Ok, donc on va donc commencer par, euh, pour là, pour, pour on va commencer euh, euh, euh, par présenter le projet en, en lui-même pour qu'elle comprenne avant d'aller sur les évolutions. Pourquoi êtes-vous là ce soir? Vous êtes là ce soir parce qu'il se passe quelque chose dans le monde. Il se passe le projet, il se passe quelque chose d'important actuellement dans le monde c'est celui du lancement d'un projet, c'est celui de la mise en œuvre d'un projet appelé MLC Ingénierie. C'est quoi MLC Ingénierie? C'est simplement un projet porté par un russe appelé Ivan Saltanov. Ce monsieur voulait créer, voulait mettre au point une application un équipement, bref, un prototype de système de surveillance continue de la glycémie. Ce monsieur voulait créer une usine, une société d'ingénierie, un centre d'expertise en la création d'un prototype de surveillance continue de la glycémie. La glycémie, c'est le, le taux de sucre dans le sang. Et vous savez que il est véritablement important de suivre notre taux de sucre dans le sang. Parce que lorsque ce taux de sucre devient élevé, devient anormal, on court le risque de devenir diabétique. Et... Permettez que je vous montre les statistiques qui, ont, qui montrent l'ampleur du diabète dans le monde. Les statistiques qui montrent la nécessité de la solution que Ivan Santano veut, veut créer, les statistiques qui montrent à quel point vous devez prendre au sérieux ce projet. Les statistiques qui montrent que nous sommes sur une niche et que ce projet vient répondre à un besoin commercial, mais surtout à une crise mondiale qui aujourd'hui est toujours incontrôlable. Voyez-vous, Perla, sur 10 adultes qui meurent chaque jour dans le monde, sur dix adultes qui meurent chaque jour dans le monde, il y a au moins un qui est mort de suite de diabète sucré. Félicité, est-ce que vous me comprenez Chaque fois qu'il y a un décès et que les statistiques sont faites, l'Organisation mondiale de la santé révèle que sur les 10 adultes qui sont morts, il y a un qui est mort de suite de diabète. Est-ce que vous pouvez, donc quand, quand vous prenez ce ration, vous dites sur 10 personnes il y a une personne. Ça veut dire sur 100 personnes, il y a 10 personnes. Sur 1 million de personnes, il y a 100 personnes. Sur 10 millions de personnes, il y a 1 million de personnes. Sur 100 millions, il y a 10 millions. Sur 1 milliard, il y a 100 millions. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que c'est extrêmement grave ce, ce, ce problème de diabète 12% des décès d'adultes sont associés au diabète, euh, Gabriel. Magloire, bienvenue. Thompson, bienvenue, je vous salue, merci d'être là. Euh, Lionel, vous faites bien d'être là ce soir, merci encore de nous avoir consacré un peu de vos crutants. Nous étions en train d'expliquer de, pour vous qui suivez cette présentation pour la première fois euh, euh, euh, le pourquoi vous êtes là et surtout vous expliquer l'ampleur, la demande, le besoin, la pertinence du projet pour lequel nous souhaitons vous passer l'information ce soir. Parce que j'expliquais tout à l'heure que si vous avez été réunis ce soir, si vous avez été invités ce soir à cette présentation, c'est pour que nous vous parlions de deux choses. Premièrement, de ce projet et deuxièmement, des dernières évolutions qu'il y a eu ces dernières heures. Et j'étais en train d'expliquer que ce projet est l'œuvre d'un Russe appelé Ivan Saltanov. Ce monsieur a le projet de créer un centre d'ingénierie, une société d'expertise, une usine de fabrication de prototypes de surveillance continue de la glycémie, c'est-à-dire une application, un équipement, un système de surveillance de la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et j'étais en train de dire que c'est urgent, c'est important, c'est délicat, c'est même nécessaire pour chacun de nous de suivre sa glycémie, de suivre en permanence le niveau d'évolution du sucre dans le sang. Pourquoi Tout simplement parce que lorsque vous ne suivez pas votre glycémie, et qu'elle devient anormale dans votre corps, vous courez le risque de devenir diabétique. Et laissez-moi vous dire, le diabète, tel que le décrit l'Organisation mondiale de la santé, cause un mort sur dix chaque jour dans le monde. Ça veut dire que chaque fois qu'on dénombre dix morts dans le monde, il y a au moins un de ces morts qui est mort du fait du diabète. 12% le ratio de manière relative, parce que de manière absolue, on dit 1 sur 10, mais c'est 1,2 parce que de manière relative, le ratio le plus exact, tel que l'Organisation mondiale de la santé nous le donne, c'est 12,2% d'adultes qui meurent chaque jour de diabète sucré. L'organisation mondiale va nous dit que c'est une crise, c'est un problème sérieux dans le monde ce, que ce diabète, ce problème de diabète, parce qu'il y a 530 millions de diabétiques dans le monde. 530 millions. Est-ce que vous vous rendez compte, euh, Gabriel? Est-ce que vous vous rendez compte, Magloire? Il y a 530 millions de diabétiques dans le monde. Et l'Organisation mondiale de la santé dit que, jusque-là, il y a environ 232 autres millions de diabétiques qui ne sont pas encore diagnostiqués, c'est-à-dire que quand on regarde un certain nombre d'éléments scientifiques, on est convaincu qu'il y a encore, au-delà de ces 530 millions qui sont, qui sont déclarés diabétiques, il y a encore 232 autres millions de personnes diabétiques, donc on est sur un potentiel de 760 millions de diabétiques dans le monde. Mais ce, diabète, mais ce potentiel est encore plus grand parce que, voyez-vous, vous et moi aujourd'hui, peut-être on peut penser qu'on n'est pas diabétique, mais ça va très vite. Il suffit que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, vous avez une mauvaise hygiène alimentaire vous mangez, par exemple, trop de sucre. Alors, en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, vous êtes capable de passer d'un stade de non-diabétique à un stade de diabétique. Donc, c'est une crise. C'est un problème mondial pour lequel il faut apporter une réponse. Mais comme on le dit toujours, les grands hommes qui ont changé ce monde toutes ces personnes, tous ces grands leaders, tous ces grands personnages qui ont marqué l'histoire du monde, ce sont ces personnes-là qui ont à chaque fois créé une solution qui vient résoudre un problème urgent, un problème important auquel le monde est confronté. Ivan Santanov, le l'entrepreneur, leader et porteur de ce projet, s'est véritablement lancé dans cette logique-là. Il aimerait apporter une solution qui va aider le monde, qui va vous aider, vous, euh, Père là, bien que vous soyez aujourd'hui en bonne santé, qui va vous aider, vous, féliciter. qui va vous aider, vous, ma gloire, qui va nous aider, chacun de nous, à pouvoir suivre de manière continue le, son taux de sucre dans le sang. Parce que voyez-vous, si nous suivons de manière continue le taux de sucre, notre taux de sucre dans le sang, cela va nous permettre d'avoir de des alertes qui soient telles que si le taux est déjà anormal, soit anormalement haut ou anormalement bas, l'équipement nous signale que, attention, ton taux de sucre est en train de monter anormalement. Fais attention. Donc, du coup, félicité. Dès que tu as cette alerte-là, tu es capable donc de corriger ton alimentation au père là Donc, ma gloire, dès que vous avez cette, cette information, vous êtes capable donc de voir comment rectifier vos hygiènes, soit alimentaires, soit sportives, soit quelconque, pour pouvoir rééquilibrer le niveau de sucre dans le sang et ne pas basculer dans la maladie. Vous savez, en santé, on dit toujours que prévenir vaut mieux que guérir. Il vaut mieux ne pas tomber dans le diabète que de se retrouver dans le diabète et commencer à chercher les solutions. Vous savez, il se dit aujourd'hui, il se dit aujourd'hui que le diabète est une maladie incurable. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans le diabète, vous êtes malade jusqu'à la fin de vos jours. Vous, êtes, vous serez dépendant. De, de, de, de, de, de, de médicaments, de l'insuline, et tout ça jusqu'à la fin de vos jours. Donc, il vaut mieux, il vaut mieux, Père-là, il vaut mieux, uh, Magloire, il vaut mieux, Gideon, mon très cher ami, depuis de l'autre de de, de de côté, de ne pas tomber dans la maladie et de se prévenir. Et pour se prévenir, un moyen efficace, au-delà de bien d'autres moyens, un moyen efficace, c'est celui d'avoir en permanence les informations sur le niveau de sucre que vous avez dans le sang. Et c'est cette solution de prévention efficace euh, euh, euh, que Ivan Santanov voulait concevoir, voulait produire, voulait créer et voulait commercialiser un peu partout dans le monde. Il veut, il veut créer, produire cette, cette, cet équipement-là et le commercialiser d'abord en Russie, là où il est basé, parce que, je vous le dis, les Russes mangent énormément sucré. J'étais à Moscou, j'ai passé quelques jours là-bas avec mon équipe, Laura Bassa que vous connaissez, euh, euh, ma charmante épouse et, et, et, et bien d'autres confrères africains et d'autres confrères du monde. Nous avons constaté que les, Afri, les, les, les Russes mange trop sucré. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ils il, il, il puissent, ils peuvent sombrer dans la maladie. Donc, il y a un gros marché déjà en Russie, qui soit tel à ce marché seul, nos objectifs commerciaux de vente tels que prévoit Ivan Sadanov peuvent être atteints, mais il n'y a pas que les diabétiques en Russie. Les Africains mangent trop sucré aussi, trop épicé, trop huilé et tout ça. C'est une hygiène alimentaire qui peut nous exposer au diabète. Donc, il y a un marché un peu partout. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est parce que Ivan Santanov, cet entrepreneur, cet homme d'affaires, ce, voilà, ce chef d'entreprise-là, porte ce projet et a besoin du maximum de personnes qui peuvent l'aider à réaliser ce projet GDO. Hier encore, Ivan Santanov lui-même a présenté ce projet. Il a expliqué ce projet. Et ce soir, vous qui n'avez pas pu être là hier, j'ai envie de vous donner brièvement l'essentiel de ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit en fait de rare que dans les nouveautés des dernières heures sur le projet. Mais voilà. Donc, ce sera donc une solution. Une solution. Fantastique, pourquoi? Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà quelques solutions du genre sur le marché. Sauf que ces solutions ne sont pas des solutions permanentes. C'est des solutions euh, euh, temporelles. C'est des solutions qui soient telles que vous les prenez de manière euh, euh, euh, discontinue, périodique. Voilà, c'est le thème. C'est des solutions périodiques où vous avez la possibilité de manière périodique de contrôler votre niveau de sucre dans le sang. Mais, vous savez, au lieu de contrôler périodiquement, le meilleur contrôle, c'est le contrôle permanent. Parce qu'avec le contrôle permanent, on est sûr qu'on n'aura pas de surprise. Pour le contrôle périodique, le moment où vous n'êtes pas en train de contrôler, c'est là où le grand peut survenir. Donc, avec notre application, avec notre équipement, que Yvan Santana va mettre sur pied, les non-malades que vous et moi, nous sommes, et les malades que vous et moi, nous sommes, nous aurons la possibilité de pouvoir surveiller en temps réel notre niveau de sucre et d'éviter le gramme. Le gramme soit de tomber malade, soit alors de et de mourir parce que lorsqu'on est diabétique et que notre taux de sucre augmente, on est capable à quelques minutes, en quelques heures de, de, de casser sa pique. Donc, voilà. C'est une solution, c'est un marché phénoménal qui s'offre à nous. Et aujourd'hui, Ivan Santanov a un challenge. C'est celui de construire un centre d'ingénierie dans lequel cet équipement va être créé, dans lequel cet équipement va être développé, dans lequel cet équipement va être produit sous licence. Et c'est ce centre d'ingénierie dont il a besoin de construire, qui lui nécessite des 20 millions de dollars. Et pour cela, il a besoin du monde. Il a besoin du monde. Il a besoin de toi. Il a besoin de vous, Maldois. Lionel, Ivan Santanov a besoin de vous. Charnel, bonsoir. Bienvenue à cette présentation. Ivan Santanov a besoin de vous pour ce projet. Mon très cher ami et frère Généon tu le sais, je t'avais déjà présenté ce projet, ce homme, cet entrepreneur a choisi le modèle du financement participatif du crowdfunding pour pouvoir lever les fonds pour pouvoir réaliser ce projet. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, le financement participatif se montre que la meilleure manière de lever les fonds. Pourquoi Parce que Avez affaire à des milliers de personnes qui chacun vous apporte un peu, un peu de son argent et ça vous fait beaucoup. Et pendant que vous levez des fonds, vous faites la promotion, vous faites la promotion de du, du, vous faites la promotion et la découverte du produit un peu partout dans le monde. C'est pour ça que c'est ce moyen de financement qui a été choisi. Et ce moyen de financement voulait simplement que per là quel que soit le montant que vous avez, si vous croyez en ce projet. Si vous, si vous aimez le risque, parce que oui, il faut que je vous le dise clairement, c'est un risque. C'est un risque de mettre de l'argent dans un projet qui est encore à ses débuts. Mais oui, tout projet, toutes les entreprises que vous voyez aujourd'hui ont toujours commencé par une, petite, par une petite étape. ont toujours commencé par être des projets très risqués avant de mûrir et devenir des projets avec le moins de risques. Et tous ces grands entrepreneurs, les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, les, les, les, tous ces grands investisseurs que vous pouvez connaître, chaque fois qu'ils ont voulu lancer le projet, il y a eu quelques personnes qui ont cru en eux. Ces personnes qui ont pris le risque de croire en eux, de les accompagner, d'apporter de leurs ressources financières, morales, physiques et tout pour pouvoir les aider à réaliser ce que beaucoup pensent irréalisable Parce que peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui pensent que réaliser un tel projet, c'est du rêve. Réaliser un tel projet, c'est de la, comment dirais-je, c'est de l'utopie. Il y a peut-être parmi vous qui pensent que c'est une arnaque. Bref, ceux qui ne veulent pas apporter leur soutien auront des raisons diverses. Mais je sais qu'il y a parmi vous quelqu'un qui se dit, ce projet peut sauver le monde. Cet équipement peut me sauver la vie à moi, demain après demain. Cet équipement peut sauver la vie à un membre de ma famille, demain après demain. Cet équipement peut aider le monde à se porter mieux. Et par conséquent, cet équipement vaut la peine. Qu'on essaie, qu'on essaye de le payer, qu'on essaie de le mettre au point. Et par conséquent, il faut que j'apporte un peu, un peu de mon argent. Oui, Gédéon, il s'agit d'apporter un peu de ton argent. Père, là, il s'agit d'apporter un peu de ton argent. Félicité, ma gloire. Lionel, Charnel, ce soir, le message est simple. Ivan Satanov dit j'ai besoin de certaines personnes, de, de toutes ces personnes, des hommes de bonne volonté dans le monde, qui sont capables de croire en moi, de me faire confiance et de m'apporter un peu de leur argent, afin que je lève la somme de 20 millions de dollars et que je réussisse à créer ce centre d'ingénierie et pour produire cet équipement qui va sauver le monde. Oui, ma gloire, je sais. Tu as, tu as envie de me demander, vous avez envie de me demander que... Oui, mais quand on va faire cela, qu'est-ce que nous, on va gagner Quand on va lui apporter notre argent, qu'est-ce que nous, on va gagner Tout d'abord, avant de répondre à cette question, laissez-moi vous présenter, Charnel, les perspectives financières qui se cachent derrière ce projet. Écoutez, écoutez, sur 530 millions de, de malades diabétiques et 230 autres potentiels, soit presque un milliard de, de, de potentiels malades, il va s'attendre dans ses prévisions modestes dans ses prévisions les plus catastrophiques, dit que il dit qu'il souhaite seulement avoir un million de clients qui vont acheter son application, sachant que cette application sera la moins chère du marché au vu des prix pratiqués par les concurrents. Ivan Satanov dit qu'il a juste besoin d'un million, d'un petit million de clients qui vont acheter cette application. Ça fait 24 millions de capteurs qui seront vendus. Ça fait 120 millions de, de dollars de chiffres d'affaires qui vont être réalisés tous les ans. 120 millions de dollars de chiffres d'affaires qui vont être réalisés tous les ans avec un potentiel de croissance de 300%. Et croyez-moi, c'est des prévisions minimalistes parce que si sur un milliard de potentiels malades, il va s'attendre avec une solution comme celle-ci, ne, ne vise qu'un milliard, un million, vous comprenez qu'il vit, c'est-à-dire qu'il fait des prévisions sur des bases catastrophiques. Parce que moi, j'ai envie de dire au Cameroun seulement, là où moi je me trouve, je suis sûr que si j'ai cette application, je peux vendre à plus de 2 fois 4 millions de personnes ici au Cameroun. En Russie, là où il est lui-même, où il connaît des réseaux de malades, il est capable de vendre à plusieurs millions. Qu'en est-il en Allemagne Qu'en est-il en Ukraine Qu'en est-il en Europe Qu'en est-il en Asie Qu'en est-il dans d'autres pays d'Afrique Le marché est beaucoup plus grand que 1 million. Je suis sûr que peut-être les deux ou les trois premières années, on sera peut-être à 1 million, 2, 3, 4 millions. Mais dans les 5, 6, 7 prochaines années, on va passer à 10 millions, 20 millions. Why not même beaucoup plus que ça Parce que je sais que Lorsque cette application va rentrer dans le marché, cela va apporter énormément de bien et les gens vont s'intéresser. Et du coup, cela va générer du chiffre d'affaires et par conséquent, des bénéfices. Et c'est alors que je reprends à votre question. Lorsque vous allez apporter vos argent dans cette entreprise, vous devenez copropriétaire, c'est-à-dire vous devenez un actionnaire de cette entreprise. Et en tant qu'actionnaire, vous aurez la possibilité de recevoir des dividendes. J'ai envie de vous poser une question. Lionel, vous qui êtes là ce soir, est-ce que vous êtes propriétaire d'une entreprise Est-ce que vous avez une entreprise dont vous dites « moi je suis actionnaire, c'est mon entreprise, je suis copropriétaire ». Est-ce que vous avez une entreprise Charnel est-ce que vous avez une entreprise où vous avez les actions où vous pouvez dire, ça, cette entreprise, si c'est mon entreprise, parce que j'ai des actions là-bas. Akenat, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Est-ce que vous avez des actions dans une entreprise J'ai envie de poser la même question à William. J'ai envie de poser la même question à Desmond, qui est là ce soir, à Ellie, qui est là ce soir, à vous tous qui êtes là ce soir. Est-ce que vous avez des entreprises dans lesquelles vous êtes copropriétaire Si vous me dites non, je vous pose juste la question, quel est l'héritage que vous allez laisser à vos enfants Quel est l'héritage financier que vous allez laisser à vos enfants, à la postérité après vous, à vos familles vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des gens qui ont une meilleure santé, on parle des investisseurs, c'est-à-dire des gens-là qui mettent de l'argent dans des projets, qui soutiennent des projets, qui financent des projets, qui achètent des parts d'investissement, qui achètent des actions dans des projets. Ce sont ces personnes-là qui ont une meilleure santé financière et qui offrent à leur famille, à des générations après eux, une meilleure santé financière. J'ai envie de vous dire ce soir, chers participants, vous qui êtes là ce soir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez ce projet, analysez-le s'il vous plaît et prenez vos décisions parce que cela peut aider vous dans vos vieux jours parce que Chanel, vous n'êtes pas si vieille que ça, Perla, vous n'êtes pas si vieille que ça, Félicité, Gabriel, vous n'êtes pas si vieux que ça. Dans cinq ans, vous vous, vous, vous, vous vous, serez moins jeune. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous aurez, vous acquérez déjà dans des vieux âges, vous n'aurez plus de force. C'est alors que cet argent que vous allez mettre dans ce projet aujourd'hui pourra vous ramener des dividendes. Oui, je sais que c'est un risque. Je reconnais, je redis que c'est un risque. Mais est-ce qu'on ne dit pas en Afrique qu'il ne risque rien à rien? Tenez, celui à qui on fait confiance, Ivan Santanov. C'est un monsieur d'expérience qui a déjà monté d'autres projets tels que Solar Group, le fonds d'investissement capital C'est quelqu'un qui a l'expérience dans la conception des projets. C'est quelqu'un qui a l'expérience dans le développement, dans le financement des projets. Donc, il a déjà réussi des projets tels que Solar Group, qui est un méga puissant projet aujourd'hui, qui marche un peu partout dans le monde. C'est grâce à lui. Donc, c'est quelqu'un qui a l'expérience. On n'est pas en train de donner notre argent à un bleu, à un débutant, à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Non, c'est un monsieur d'expérience, c'est un monsieur déterminé. Et je sais que d'ici deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, vous serez tous fiers pour vous qui allez décider de, de rejoindre ce projet, pour vous qui allez prendre le risque de rejoindre ce projet. Je crois, c'est ma prière de toutes les façons, que dans les trois ans, les quatre, les cinq années, les dix ans qui arrivent, que vous et votre famille, vous soyez fiers de la décision que vous aurez faite aujourd'hui de rejoindre ce projet. Donc, une fois que j'ai dit ceci, je voudrais vous montrer la toute récente évolution qu'il y a eu dans ce projet. Cette récente évolution qu'il y a eu dans ce projet consiste à l'interface. En fait, vous savez, pour vous qui nous suivez depuis quelque temps, vous savez qu'il y avait... Un qu'on était dans l'attente de l'interface. Je vous annonce ce soir, à vous tous, Elie, Gabriel, Charnel, Akenat, vous qui êtes là ce soir, félicitez Père là, Magloire, vous qui êtes là ce soir, voici le back-office MLC Ingenierie. Voilà, je pense que si vous étiez en présentiel devant moi, je vous aurais demandé d'applaudir pour, ce, pour cette pour ce back office, pour ces réalisations, parce que voyez-vous, c'est une réalisation importante. C'est une réalisation majeure. C'est une réalisation puissante. Pourquoi? Parce que cette réalisation marque une étape importante dans l'avancée du projet. Grâce à cette application si vous, vous êtes directement en, en, en, en, en, en, en communication. Voilà, merci en communication avec la compagnie. Grâce à cette application, vous êtes capable de suivre vos investissements. Grâce à cette application, vous êtes capable de suivre les nouveautés, les communications. Vous êtes capable de poser des questions à la compagnie et d'avoir des réponses directement. Donc cette application si croyez-moi, elle coûte énormément cher. Elle demande une véritable ingénierie elle demande une véritable expertise dans sa conception. Elle a finalement été conçue. Elle a vu le jour la plateforme, le back-office MLC Ingenierie. Y a-t-il parmi vous des gens oui, « Oui, oui, oui, Gabriel, c'est un exploit. J'ai envie de nous dire là où vous êtes, vous pouvez applaudir pour ce projet parce que depuis qu'il avait été lancé il y a quelques mois, il n'y avait pas cette, ce back-office. Il n'y avait pas cette application. Donc là, l'application est disponible. Ça montre que le projet est en train de monter en puissance. Ça montre que le projet est en train de monter en puissance. Le projet monte en puissance. Et en montant en puissance, comme vous pouvez le voir là, il est en train de davantage montrer son sérieux et d'avancer vers, vers la réalisation de ses ambitions. Donc voilà ce que c'est que cette plateforme. Dans cette plateforme, vous avez des informations, vous avez là l'accès à nos différentes pages sociales, euh, pages sociales, oui, aux différents réseaux, pages Facebook, euh, Twitter, notre chaîne YouTube, euh, euh, la chaîne Telegram, la chaîne Instagram. Vous avez les dernières informations sur la l'entreprise communique. Vous êtes capable, si vous voulez investir, c'est à partir de cette plateforme que vous pouvez investir. Vous pouvez offrir des cadeaux. Vous pouvez offrir des cadeaux de part à d'autres personnes. Vous pouvez... Ouais, vous pouvez faire énormément de choses. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont dans le projet Solar Group et qui ont remarqué que ce back-office euh, euh, euh, a quelques similitudes avec le back-office du projet Solar Group? Oui, si vous avez fait cette remarque, vous avez vu juste. Pourquoi? Parce que Ivan Satanov est celui qui a conçu, qui a développé, qui a conçu, qui a développé ce back-office. Chez Solar Group, Donc, il avait en même temps la légitimité, et l'expertise pour pouvoir reproduire quelque chose de plus ou moins pareil, parce que c'est ce back office aujourd'hui qui fait l'une des fiertés de Solar Group et qui va l'une des fiertés et l'une des forces de ce projet. Donc voilà, c'est la principale information, c'est la principale information de ce soir qui a retenu, c'est que désormais, si vous êtes membre, mon frère Gédéon, depuis depuis depuis, euh, euh, depuis la norme où tu es, tu peux avoir accès à ce back-office. Euh, tu peux avoir accès à ce back-office avec même tes accès de HOLO parce que vous savez que c'est HOLO qui, est, qui a migré, qui est devenu MLC. Vous le savez, c'est HOLO qui est devenu MLC. Donc, tous les tokens qu'on avait sur le projet HOLO ont basculé, ont été convertis en part d'investissement MLC. Donc, ça fait que si vous tous, vous allez dans votre back-office MLC en passant par l'application, euh, en passant par ce lien mymlc.health. Si vous allez là, vous mettez votre login que vous utilisez sur Holo et vous cliquez sur, sur euh, passe, mot de passe oublié. Ça va vous donner la possibilité de remettre votre email, vous validez votre email et il va vous envoyer un lien dans votre boîte mail. Et lorsque vous allez dans votre boîte mail, il faut fouiller dans les différents compartiments de votre boîte mail. Vous avez la boîte de réception principale, vous avez la boîte des promotions, vous avez la boîte des spams. Donc, vous vérifiez là-bas, vous allez retrouver ce message. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils attendent le message depuis hier. Non, le message est là. Dès que vous envoyez, vous recevez le message quelques minutes après. Donc, vous allez soit dans la boîte principale, soit dans la boîte des promotions. Ceux qui ont les Google, ceux qui ont les boîtes Gmail, il y, a une, il y a une partie de votre email qu'on appelle promotion. Là-bas va se loger, euh, euh, là-bas se logent les messages promotionnels. Donc, c'est là-bas, par exemple, chez moi, c'est là-bas que j'ai retrouvé ce message. Mais il y a d'autres personnes qui vont retrouver ce lien-là, ce, lien ce message-là, dans une ou l'autre des boîtes. Donc, faites bien les recherches, vous allez retrouver. Et, et dès que vous cliquez sur ce lien, vous aurez la possibilité de mettre votre nouveau mot de passe. Voilà, vous mettez votre nouveau mot de passe et vous pouvez, dans des à présent, accéder à ce back office et voir tout ce qui se passe, avoir les dernières informations, suivre vos investissements, euh, euh, euh, euh, avoir les documents officiels de vos investissements. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment formidable. Donc, vous avez la possibilité de mettre en version française ou en d'autres, ou en d'autres langues. Donc, voilà. Et comme Ivan Santanov, c'est quelqu'un qui aime c'est quelqu'un qui aime les bonnes choses, voilà, il, a offert, il nous a offert un prestigieux cadeau. Voilà, il nous a offert un prestigieux cadeau. En l'honneur de la mise en service du back-office, nous avons un cadeau. Donc la compagnie nous offre un cadeau à nous tous, vous et moi y compris. Vous tous qui allez à, de, de maintenant jusqu'au 2, jusqu 2 novembre, dans sept jours seulement, prendre un pack. Oui, on vous dit mot de passe incorrect. Ça veut dire que repartez, cliquez, remettez vos cadres mail et recliquez sur mot de passe oublié. On vous génère encore un nouveau mot de passe. Vous cliquez dessus, vous recréez maintenant un nouveau mot de passe. Et à ce moment-là, mettez un mot de passe alpha numérique chanel. Un mot de passe alphanumérique, c'est-à-dire un mot de passe qui contient les lettres. Les chiffres et les caractères spéciaux, voilà. Donc, donc voilà. Donc, la promo voudrait que vous tous vous deveniez partenaires dans ce projet. Je mon frère, depuis euh, euh, là où tu te trouves, tu dois être un partenaire de ce projet. Tu es mon frère, je préfère te tutoyer et te parler parce que il s'agit de sauver des vies. Il s'agit de mettre en place une application qui peut sauver des vies. Donc, il s'agit d'en parler autour de soi en étant partenaire. Et quand tu en parles, tu suscites des âmes de bonne volonté pour soutenir ce projet et l'amener à son terme. Et lorsque ce projet viendra à son terme, c'est des vies qui seront épargnées, c'est des vies qui seront sauvées. Sauf que quand tu fais cela, tu fais cela de manière bénévole, mais il y a des commissions derrière. Et c'est pour ça que la compagnie nous dit du 25 octobre, c'est-à-dire depuis hier jusqu'au 2 novembre, en sept jours seulement, tous ceux qui achèteront un pack d'au moins 500 dollars, tous ceux qui vont faire un achat d'un montant d'au moins 500 dollars, c'est-à-dire que le versement doit être d'au moins 500 dollars, tout cela deviennent automatiquement partenaires et ont la possibilité d'en de bénéficier des commissions, mais surtout se positionnent comme des partenaires qui auront le droit, la licence, de redistribuer cette application partout où ils seront. Mon frère Gédéon, je souhaite que tu sois l'un des gros redistributeurs de cette application dans ton pays et why not, dans cette partie de l'Europe. Tu comprends? Tu seras celui qui va fournir, qui va provisionner les pharmacies, qui va provisionner les hôpitaux, qui va provisionner les, les centres de pensionnés, tous ces endroits-là. Tu vois, charnel, cette possibilité, toi aussi, tu peux l'avoir. De devenir partenaire, Gabriel, tu peux aussi avoir cette possibilité. Eli, tu peux aussi avoir cette possibilité, ma gloire. Félicité, vous aussi, Kenard vous aussi, vous pouvez avoir cette possibilité. Et pour cela... Vous, Nous avons tous ensemble, chacun de vous, y compris moi-même, la, la, la possibilité de faire un achat de 500 dollars et de pouvoir, de pouvoir bénéficier de ce statut-là très privilégié en termes de commission, mais en termes surtout de position. Parce que vous avez la commission qui va être meilleure pour tout le réseau que vous pourrez développer derrière, mais aussi la position qui va faire de vous quelqu'un. Qui aura la licence de redistribuer ce produit, cette application un peu partout. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est juste, juste une très, très bonne nouvelle. De toutes les façons, moi j'en ai, euh, moi j'enjoye. Euh, voilà. J'enjoye ce, euh, cette opportunité, j'enjoye cette possibilité-là. Donc euh, voilà, Donc, c'est vraiment important, très chers participants. Vous qui êtes là ce soir, de, de prendre le risque, je dis c'est un risque, je sais, de prendre le risque de rejoindre ce projet. Je m'en vais vous donner cinq raisons pour lesquelles il, il, il, est, il est bon de mon point de vue, hein, c'est moi qui le dis, c'est mon point de vue, je ne suis pas un conseiller financier conseiller en investissement, ni un conseiller financier, mais de mon point de vue, ce projet, premièrement, nous offre une escompte importante, c'est-à-dire que les avantages de ce projet à cette étape du projet sont importants. La quantité de parts d'investissement que vous allez recevoir en contrepartie de votre argent, cette quantité de parts d'investissement est très importante parce que, voyez-vous, plus le projet va mûrir, plus les parts d'investissement vont devenir chères. C'est-à-dire que le même montant que vous déboussez aujourd'hui, dans un mois, dans deux mois, bref, dans les prochaines étapes, vous aurez beaucoup moins de parts d'investissement. Donc, l'escompte aujourd'hui pour ce début de projet est important parce que, oui, le risque est élevé. La compagnie comprend que vous prenez un risque important. C'est pour ça qu'elle vous accompagne, elle vous, elle, elle vous félicite, elle vous encourage avec un peu plus de parts importantes. La deuxième chose, c'est que, écoutez, ce projet ne va pas forcément être financé. Cette offre de financement que vous avez ce soir ne sera pas forcément disponible de bout en bout du projet. Il y a actuellement de grands fonds d'investissement qui regardent notre projet et qui sont intéressés à pouvoir financer ce projet. Il est possible que d'ici quelques mois, quand vous n'ayez plus cette possibilité de pouvoir devenir copropriétaire, actionnaire de ce projet, parce que les fonds d'investissement nous auront apporté l'argent qu'il faut pour pouvoir construire l'usine. Et à partir de ce moment le financement participatif va se clôturer de manière à ce que seuls ceux qui, auront déjà, qui seront déjà dans la barque vont rester les nouveaux rentrer. Donc le deuxième avant le, deuxième, le troisième, c'est qu'en prenant un pack, vous avez la possibilité de payer en tranche ce pack vous pouvez le payer en mensualité. Vous pouvez payer ce pack en mensualité et en le payant en mensualité, vous avez la possibilité comme ça d'aller de, de, de, progressivement, d'aller doucement, d'aller à votre rythme et d'acheter un grand nombre de parts. Vous savez, dans d'autres projets, on vous aurait dit, si tu veux être actionnaire, il faut payer un million, il faut payer deux millions, il faut payer non. Ici, là, vous choisissez votre pack et vous... Vous choisissez votre pack et vous avez la possibilité de le payer en une tranche. Si vos moyens vous le permettent, en, en 10 tranches, en 20 tranches, en 25 tranches, selon le package que vous allez prendre. Donc, et pour cela, permettez que je vous montre la grille des packages. Voilà, Vous avez par exemple ici la grille de, des paquets. Par exemple, le paquet de 1000 dollars, vous pouvez le payer en une tranche, en 10 tranches ou en 20 tranches. Vous avez celui de 1 500, de 2 000, de 3 000 ou de 5 000 dollars. Et il y a même plus. Ça va jusqu'à 50 000 dollars. Et croyez-moi, il y a ici en Afrique des gens qui ont pris des packs de 5 000 dollars, 25 000 dollars. Donc, vous, selon que vos moyens vous le permettent, vous pouvez commencer, bon, bon, euh, voilà, vous pouvez commencer à prendre des packs de 1 000 dollars, 1 500, 2 000, 3 000 ou 5 000 dollars et payer en, en une cranche, en 10 cranches, 20, 25 cranches ou même un peu plus que, euh, voilà, en fonction, de vos, en fonction de vos capacités, parce que le nombre de crashs maximum que vous pouvez payer, c'est 25 crashs, il n'y a pas plus. Donc, c'est une, une crash, 10 crashs, 20 crashs, ou alors 22, ou alors 25 crashs. Et vous voyez que plus le nombre de crashs est réduit, plus la quantité de parts que vous recevez dans le taux, dans le pack un, un peu plus, un, un peu plus élevé. Donc vraiment, réfléchissez, mon frère Gédéon. Vous tous qui êtes en ligne, ma gloire, féliciter Gabriel, euh, euh, euh, père là, Regardez ce projet de près. C'est un projet, c'est vrai, d'investissement sur le long terme. Mais croyez-moi, les meilleurs projets, c'est ceux qui vous donnent la possibilité de détenir une entreprise. Et là, pour le coup, vous avez la possibilité de rejoindre ce projet et de devenir copropriétaire de cette entreprise, de cette merveilleuse entreprise russe. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Il est 20h50 ici, ici au Cameroun. 10 euh, minutes pour pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions et ce sera tout pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, ouvrez votre micro et posez, votre, et posez vos questions. Je vais les vous, je vais vous répondre à toutes ces questions le micro est ouvert à celui qui veut poser des questions vous pouvez poser des questions bonsoir frérot, si je comprends bien en prenant un pack de 500 à plus, on a la possibilité de devenir copropriétaire oui, oui, oui, mais sauf que bon frère Géléon, il n'y a pas les packs de 500 le plus petit pack c'est 1000 dollars sauf que en prenant ce pack de 1000 dollars il faut payer au moins 500 dollars pour pouvoir devenir partenaire, pas copropriétaire. Dès que vous achetez déjà le pack de 1000 dollars et que vous payez ne fût-ce qu'une seule mensualité, par exemple, si vous décidez de payer en 20 mensualités et que vous versez seulement 50 dollars, ces 50 dollars-là vous donnent droit à une certaine quantité de parts d'investissement qui font déjà de vous un potentiel copropriétaire. Je dis potentiel copropriétaire, pourquoi Parce que dès le départ, c'est les parts d'investissement qu'on achète, qui vont être transformés en actions lorsque la compagnie va passer de SARL à SA. Dans une SARL, on ne parle pas d'actions, on parle de parts d'investissement. C'est dans une SA qu'on parle véritablement de part euh, sociales, je voulais dire, de, d'actions. De, Donc, effectivement, en achetant un pack, vous êtes déjà presque, vous, vous êtes, j'ai vu de le dire, vous devenez copropriétaire de cette entreprise. Mais maintenant, pour être partenaire, vous pouvez être partenaire, il faut verser au moins 500 dollars entre aujourd'hui et, et, et le 2 novembre. Donc, nous n'avons que 7 jours pour le faire. Alors, deux, autre question. Est-ce qu'il y a déjà un prototype pour être sûr que l'application est réalisable Ma gloire, un prototype, même s'il y en a, même s'il y, y, y a un prototype, il faut toujours se souvenir que le prototype n'a pas été conçu. Comment je vais dire Le prototype n'est pas tombé du ciel. Il a d'abord été pensé, dessiné, avant d'être conçu. Est-ce que vous comprenez Et j'ai envie de vous dire, oui, il y a déjà le prototype. Qui, il y a déjà des prototypes du genre qui existent. Hein? Et la compagnie, Ivan Sartanov connaît très bien, a déjà le dessin du prototype qui va être, qui va être créé. Donc, vous, vous pouvez, par exemple, regarder ici, par exemple. Regardez, voilà, regardez là, regardez. Regardez à l'écran. Est-ce que vous voyez? Donc, avec votre téléphone, vous avez un équipement qui vous est fixé sur la main, qui vous est fixé là sur la main de manière discrète. Là où personne ne voit un, un équipement léger qui se colle comme un ruban, qui se colle comme un, qui est, qui est adhésif en fait, un qui est adhésif, qui est comme un bracelet, qui est comme voilà, qui se colle et il suffit que vous mettez votre téléphone, il est connecté à votre téléphone et il vous donne et vous renvoie des informations. Donc, voilà le prototype qui existe, qui va être perfectionné, amélioré, et qui va nous permettre de faire, euh, d'apporter des solutions aux diabétiques dans le monde. Et il y a Elie qui, qui soulève la main. Oui, Elie, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, ma question. On dit que pour 500 dollars, on devient actionnaire. Oui. Il y a les gens qui ont mis par le passé plus de 1500 dollars. Oui. Qu'est-ce qu'ils deviennent ceux-là? Ils sont actionnaires. Ils sont actionnaires. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que pour devenir actionnaire, il faut mettre 500 dollars. Ce n'est pas ce que je dis. Faites la différence. Il y a actionnaire et il y a partenaire. Il y a actionnaire d'un côté et il y a les partenaires d'un autre côté. Pour devenir actionnaire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter un package. Le package commence à partir de 1000 dollars tel que vous le voyez sur l'image. Le, le, le premier package commence à 1 dollars et il est payable en une mensualité, en 10 mensualités ou en 20 mensualités. Ça dépend de vos moyens. Si vous dites que vous payez en une mensualité, alors il faut payer 1000 dollars. Si vous dites que vous payez en 10 mensualités, ça veut dire que chaque mois, vous payez, 10, vous payez seulement 100 pendant 10 mois. Si vous dites que vous, payez seulement, euh, vous, vous ne pouvez payer qu'en 20 mensualités, ça fait 50 dollars chaque mois pendant 20 mois. Dès que vous avez déjà payé une mensualité, vous êtes déjà un co Parce que les parts d'investissement que vous avez achetées vont être transformées en actions qui vont faire de vous un copropriétaire de cette entreprise. Mais maintenant, vous êtes un actionnaire. Mais le partenaire, c'est qui Le partenaire, c'est celui-là qui... Non seulement il est actionnaire, mais c'est qu'il a la possibilité, il aura la, la confiance, le partenariat avec l'entreprise de pouvoir promouvoir cette, ce projet, de pouvoir en parler et de gagner des commissions. D'en parler et de gagner des commissions. C'est-à-dire, écoutez, par exemple, moi je suis partenaire de cette compagnie, c'est pour ça que je vous en parle. Et à vous en et, et à vous parlant, je parle à tout le monde entier, tous ceux qui rejoignent. La compagnie, grâce à moi, j'ai des commissions que je reçois. Mais en plus de ça, c'est que étant partenaire, je, je ferai partie de la shortlist, de la liste restreinte des personnes qui pourront redistribuer cela dans le, vendre cette application ici au Cameroun. Donc, j'ai déjà ma société, j'ai mes bureaux. De là où vous me voyez là, actuellement, je suis dans mes bureaux ici à Douala, voilà, à Maképé. Dans deux ans, quand le projet sera complètement bouclé, l'application sera distribuée, à partir d'ici, je vais vendre cette application-là aux pharmacies, aux hôpitaux, aux malades, aux boutiques, aux supermarchés, bref, un peu partout. C'est ça l'avantage de ne pas seulement rester actionnaire, mais de devenir aussi partenaire. Sauf que pour devenir partenaire, il faut non seulement prendre un paquet, mais verser, payer au moins 500 dollars. Pour être actionnaire, vous avez peut-être que besoin de payer 50 dollars chaque mois. Mais pour être partenaire, vous avez 7 jours pour prendre un pack et verser au moins 500 dollars. Est-ce que je me suis fait comprendre que… J'ai bien bon, compris. Merci bien pour l'explication. J'ai bien compris. Mais seulement, je voulais revenir dessus. Au lieu de dire oui. actionnaire, je dis partenaire. Puisqu'il oui. y a un délai de 7 jours pour devenir partenaire en versant en une fois 500 dollars, Qu'en est-il de ceux qui parlent aux passé ont versé en une fois plus de 500 dollars Très bien, nous tous qui avons versé, en, en, ça, ça, ces conditions-ci sont nouvelles. Elles ne sont pas rétroactives. Comme on dit, la loi n'est pas rétroactive. Donc, ces conditions ne concernent que maintenant. Nous tous qui avons fait nos versements sous l'air de Holo, notre argent a été converti en, en, en, en part d'investissement MLC. C'est positionné dans votre back-office. Si vous entrez dans votre back-office, vous allez voir ça. C'est là dedans. C'est juste que là, j'ai un problème avec mon application. Je vous aurais montré ça tout de suite. Mais vous allez voir ça dans votre back-office. C'est là. Vous allez voir. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai presque 15 millions de parts d'investissement par rapport à mes investissements que j'avais déjà fait, puisque moi j'avais pris un gros pack de 25 000 dollars, donc par rapport à ce que j'avais déjà payé, j'ai eu le droit, quand on a, on a converti mes ben ben B en, en, en, en, en part d'investissement de ce projet, j'ai eu droit par là à près de 15 millions, ça va donner pratiquement 15 millions d de, de part d'investissement. Sauf que je ne suis pas concerné par le fait que c'est à cause de ça que je suis devenu partenaire. Non, je suis devenu partenaire parce que j'ai versé 500 dollars pour mon pack de 25 dollars. Par contre, les packs qui ont été pris sous Holo ont été annulés. Dans mon frère Gédéon, les packs qui ont été pris sous Holo, tout ce qu'on avait payé ont été converti sur MLC. Maintenant, là, il faut prendre de nouveau. Il faut maintenant prendre un nouveau pack MLC. Tout ce qu'on avait déjà versé, a été converti en pack et en pas d'investissement msc c'est dans notre back office c'est déjà un acquis c'est là nous tous nous avons ça c'est là personne n'a rien perdu sauf que maintenant là pour repartir avec ce projet il faut souscrire maintenant un nouveau pack il faut souscrire un nouveau pack cela dépend de vos capacités et maintenant parfois ce nouveau pack là c'est dans les sept jours qui suivent Quelqu'un verse 500 dollars, il devient automatiquement partenaire. Et il a un niveau de commissionnement très élevé, de master. Et en plus de ça, il a une position avantageuse pour redistribuer le produit. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Si quelqu'un prend un pack de 500 dollars, est-ce qu'il peut décider de ne pas être partenaire? Il n'y a pas de pack de 500 dollars. Les packs minimum c'est 1000 dollars en montant. Si Quelqu'un prend un plaque de 1000 dollars et qui verse 500 dollars, qu'est-ce qu'il devient s'il si décide de ne pas être partenaire? S'il décide, décide de ne pas être partenaire, il reste juste euh, investisseur, actionnaire, c'est tout. Il n'est pas obligé. Le partenariat, ce n'est pas une obligation, c'est un avantage que la compagnie veut nous offrir. C'est un avantage que la compagnie veut nous offrir, ce n'est pas une obligation. Celui qui dit qu'il veut rester actionnaire, il reste actionnaire. Dans l'intervalle, il a la commission. Oui. Dans l'intervalle, il a la commission. Non, je ne vous suis pas, monsieur. Je ne vous suis pas élu. Étant donné qu'il décide de ne pas être partenaire, est-ce que dans l'intervalle, il peut avoir les mêmes commissions? Maintenant, écoutez. Parce que il faut, il faut, il faut qu'on se comprenne. Quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas être partenaire et qu'il demande les commissions. C'est dire une chose et le concret. S'il si dit « Est-ce que j'aurai les commissions ?» Je lui dis « Oui, puisque tu es partenaire, tu auras les commissions. » Mais s'il si dit « Non, je ne veux pas être partenaire. » Alors, parce qu'il n'est pas partenaire, il n'aura pas de commission. C'est aussi simple que ça, Eli. Ça va de soi, c'est aussi simple. L Investisseur n'a pas besoin de verser 500 dollars. Il, a, il prend son pack de 1000 dollars et il décide du nombre de mensualités. S'il si dit qu'il veut payer en 20 mensualités, il paye ses 50 dollars chaque mois, il peut se contenter de ça. Il est investisseur, il est actionnaire, il n'y a pas de problème, il n'a aucun souci. Celui qui dit que je veux devenir partenaire, la compagnie lui dit, « Ok, tu veux devenir partenaire, c'est très bien. Parce que en tant que partenaire, non seulement tu es investisseur, mais tu auras d'autres avantages. Sauf que je te donne un petit challenge. » Si dans les sept jours qui, qui, qui suivent, tu réussis à prendre un pack et à faire un versement de 500 dollars, je te donne une position de partenaire spécial qu'on appelle la position de master. Les partenaires master ont un niveau de, de commission élevé, deux fois plus élevé que des partenaires normaux. Bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, Elie. J'ai compris. Je peux poser une question ou bien j'attends les autres. Non, non, non. Pose, Allez-y, posez vos questions. Qu'est-ce qui arrive si, en dehors de MLC, d'autres entreprises mettent en place les, ces gadgets-là, ces appareils-là? MLC ne lance pas ce projet parce qu'il est ou sera le seul. Non. C'est un marché qui est concurrentiel. Je vous ai dit déjà qu'il y a deux compagnies qui existent qui ont, des, qui ont des, ces solutions-là, mais leurs solutions ne sont pas permanentes, c'est des solutions périodiques. Deux, deux, leurs solutions coûtent très cher, environ 80 dollars. Notre solution est permanente et elle coûte trois fois moins cher, elle coûte environ 30 dollars. Donc, demain après demain, s'il y a d'autres entreprises qui lancent ce projet, ça n'empêche, c'est-à-dire que c'est de bonne guerre, c'est la concurrence. Ça ne va pas empêcher MLC, de continuer à vivre? Non, pas du tout. Bien au concret, si on apporte rapidement de l'argent à MLC, il va réaliser rapidement ce projet et il sera l'un des pionniers. Même quand les autres arriveront, je ne suis pas sûr qu'ils auront la puissance que MLC ou la tâche ou l'avance que MLC aura. Donc, la vie de MLC n'est pas liée à l'arrivée ou à la disparition d'autres entreprises qui feront, la, qui feront la même chose. Est-ce qu'il y a une possibilité, merci, est-ce qu'il y a une possibilité que nos jetons retransférés de l'eau à MLC puissent continuer à fructifier chaque mois, comme c'était le cas pour les parcs de six mois, un an Non, non. -ce ici, c'est non, non. Ce non, non. complètement un nouveau concept, si je peux le dire ainsi. Il n'y a pas de staking. Il n'y a pas de, de, de, de pool de partenariat. Il n'y a pas... Non, non. Ici, on, a, on est en train de constituer, d'apporter de l'argent pour financer un projet. C'est lorsque le projet sera complètement financé, l'entreprise va lancer la production. Dès lors, dès que l'entreprise lance la production, les dividendes que l'entreprise va réaliser chaque année, nous allons, vont nous être redistribués. C'est à partir de ce moment-là que nous allons gagner de l'argent. Donc il n'y a pas de staking, il n'y a pas de non non. C'est à partir, c'est lorsque l'activité va être complètement, le, le sac va être construit, l'application pour lui est redistribuée, les dividendes qui vont qui vont revenir de là vont nous être redistribués. Il n'y a pas de questions, c'est un constat, le constat qu'on est à 99% à Solar Group. Oui. Oui, c'est ça en fait, c'est le même concept. Pourquoi Parce que Ivan Satanov, c'est le concepteur de Solar Group. Pour vous qui connaissez Solar Group, vous, vous avez la chance, vous, vous connaissez Solar Group. Mais je ne suis pas sûr que Père la connaisse Solar Group. Je ne suis pas sûr que, euh, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi. Hein. Je ne suis pas sûr que Félicité connaît Solar Group. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Mais vous qui connaissez Solar Group, voilà. Ivan Satanov, c'est le concepteur de Solar Group, c'est lui qui a conçu la plateforme, le back office de Solar Group. Donc euh, voilà, il est parti de Solar Group pour lui-même lancer son concept. Donc voilà, c'est Donc, euh, pour ça qu'il y a des similitudes. C'était tout à fait normal et c'est plutôt une bonne chose. Ce n'est pas si mauvais que ça. Si c'est le cas, si c'est le cas, est-ce que, est que Stanov n'a pas créé la faillite de Holo Express? sachant qu'il allait virer par le concept de Solar Group. La faillite de Olo, c'est un problème beaucoup plus structurel. Il a donné des raisons. Les raisons que nous avons relayées ici, nous avons expliqué clairement pourquoi est-ce que le projet Olo a été abandonné et, et, et, et pour être réorienté vers MLC ça a été bien expliqué, vraiment, je ne vais pas rentrer dessus sur les raisons, mais c'était qu'il y avait un déficit de financement, il y avait une humorosité de, de, de, de l'écosystème actuellement et tout. Bref, il y a eu, on a fait énormément de webinaires dessus. Donc, ce n'est pas une création de, de créer la faillite. Non, non, il faut faire attention, Elie. Ivan Santanov a dépensé beaucoup d'argent pour amener le projet au lot là où il était déjà. Il avait déjà commencé à développer la blockchain. Il avait déjà commencé à développer la super application. Ça a pris énormément d'argent. On ne dépense pas un tel argent pour fermer de manière consciente en se disant que je ferme de manière consciente. Non. Il avait déjà dépensé énormément d'argent. Donc, euh, voilà. Compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions Père, là, est-ce que c'est clair pour vous, ma gloire Oh, Frère Gédéon, est-ce que tu as encore d'autres questions Gabriel, est-ce qu'il y a d'autres questions Vous pouvez poser des questions à Eugène Camille, à Est-ce qu'il y a des questions Vos micros sont ouverts. Vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions. Encore deux minutes et ce sera, et ce sera terminé pour ce soir. Mais rassurez-vous, le webinaire a été enregistré. Il a été enregistré. Il sera disponible demain euh, sur la chaîne YouTube et il a été retransmis en direct sur notre page Facebook. Donc, si vous allez sur notre page Facebook, vous allez revoir, vous allez trouver, vous pourrez partager avec des personnes à qui vous pouvez faire découvrir ce projet. Tous les mercredis, tous les mercredis, nous serons là pendant les deux et trois prochaines années, nous serons là pour vous présenter ce projet avec toutes ses évolutions. Son back office est déjà disponible. Et vraiment, c'est maintenant que vous devez rejoindre ce projet si jamais ça vous intéresse de le rejoindre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'escompte qui est encore très intéressant, parce que l'offre est encore disponible, parce que vous pouvez payer en mensualité vos, vos packs, parce que euh, vous avez la possibilité de délivrer. Donner... Partenaires et de distribuer ce projet parce que voilà, il y a énormément d'avantages dès le début de projet comme c'est le cas actuellement. Donc, profitez de ce projet. Euh, euh, Allez-vous, tous qui étaient membres de Olo, allez simplement euh, ouvrir, euh, réinitialiser vos mots de passe à travers cette, cette application et accéder à vos et accéder à votre back-office. Donc, voilà ce que j'avais prévu, ce que ma collaboratrice Laura et moi avions prévu pour vous. J'ai une question. Moi. Oui. J'ai deux questions. Oui, je vous écoute, Denis. Lorsqu'on entrait dans le projet Olo, on oui. avait une date en tête, peut-être août, peut-être décembre, on disait qu'on devait entrer à un certain nombre de dollars. Ça n'a oui. plus marché. En entrant avec ça à la tête, on savait que d'ici ou là, on devait commencer à toucher quelque chose. Tout à fait. Maintenant, apparemment, on est contraint à attendre une date indéfinie. Une étape est définie avec le projet MLC, non. Le projet MLC, c'est un projet qui va être développé sur 17 étapes. Les étapes vont être déployées. Les étapes, on commence. Nous sommes déjà à la deuxième étape. Et, et les étapes vont être déployées pratiquement sur trois ans. Le projet va être déployé pratiquement sur trois ans. Comme Solar Group. Voilà. Donc, euh, Voilà. Et Ma dernière quoi? question, Oui. Sur, sur le groupe de MLC, ou bien Olo qui était là, Oui. Il y a au moins 20 administrateurs. Pourquoi à une réunion comme celle-ci, il n'y a que peut-être deux administrateurs à chaque réunion? Tout simplement parce que premièrement, c'est deux projets distincts. C'est vrai on en parle parce que vous, vous connaissez au, euh, sur la route. Mais c'est deux projets distincts. S'il te plaît, tu ne m'as pas compris. Sur le projet de MLC, sur lequel nous sommes, qui était OLO avant et qui est MLC maintenant, quand on regarde les administrateurs sur le WhatsApp, il y a au moins 20 administrateurs, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi pendant les réunions, depuis OLO jusqu'à maintenant, il n'y a pas deux administrateurs au moins qui assistent Allez. Vous dites, dans le forum WhatsApp, il y a des administrateurs et vous ne voyez pas ces administrateurs en ligne, c'est oui. ça Oui, il y a au moins 20. Oui. Ils ne sont jamais au webinaire, jamais depuis Holo jusqu'à maintenant. Alors, posez-moi la question pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez ces administrateurs-là, appelez-les et posez-leur la question. Vous comprenez Peut-être c'est eux qui sont mieux placés pour, pour vous répondre. Ce sont eux qui sont mieux placés pour vous répondre. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas euh, euh, au webinaire Hier, par exemple, il y avait, je ne sais pas si vous étiez au webinaire d'hier, mais vous allez voir qu'hier, il y avait énormément de personnes qui ne sont pas à ce webinaire ce soir. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà eu l'information chez Ivan Santanov directement lui-même hier. Donc, ils estiment, à raison d'ailleurs, qu'ils n'avaient plus besoin d'être là ce soir. Donc, maintenant. Chacun peut vous dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas là. Moi, je ne sais pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Nous, ce que nous savons, c'est que lorsque nous avons des gens qui veulent être partenaires, nous leur donnons l'administration de manière à pouvoir introduire des connaissances, des amis et tout. Donc voilà, maintenant, sachez aussi qu'au même moment, euh, il y en a qui sont deux croix au même endroit lorsqu'ils suivent. Là, par exemple, au moment où je vous parle, j'ai certains de ces administrateurs qui sont dans le bureau actuellement. Donc, ils ne sont pas connectés, mais tout ce que je suis en train de vous dire, ils ont réécouté. Encore une fois, si vous connaissez des administrateurs dans le forum qui ne sont pas là, ce que je vous conseille, c'est peut-être de leur poser la question pour qu'ils vous disent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là. Et je pense que ce sont eux qui sont les mieux placés pour vous expliquer. C'est compris, merci. Voilà. OK, s'il n'y a plus de questions, je m'en vais vous remercier d'avoir assisté à cette présentation ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi à 20h, heure du Cameroun. Euh, mais déjà d'ici à mercredi, d'ici une semaine, on aura déjà terminé la période de promotion. Donc, à vous de profiter pour pouvoir devenir partenaire si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez rester investisseur, prendre le pack que vous voulez et c'est à l'étape 2. L'étape 1 est déjà passée et je pense que bientôt, nous allons passer à l'étape 3 et en passant à l'étape 3, la quantité des parts va une fois de plus diminuer. Donc n'hésitez pas, prenez le nombre de le, le, le package que vous pouvez, le que vous pouvez. Mais comme je dis toujours, prenez le plus petit package pour certains, ça paraît être prudent, mais croyez-moi, ce n'est pas avec les plus petit package que vous serez millionnaire. Le package, de mon point de vue, si quelqu'un est vraiment intéressé à arrêter à dans ce business. S'il a analysé, s'il a fait ses propres recherches, s'il est, est lui-même convaincu de prendre sa propre décision de rejoindre ce projet, c'est de mon avis, à mon avis, c'est mon avis, ça l'engage pour moi, il doit l'ancrer au moins avec un pack de 5 000 dollars, de 3 000 dollars, ça devient intéressant parce qu'avec ça, ça lui donne des millions de parts, des millions de parts qui plus tard vont devenir une grande quantité d'actions. Merci à vous tous d'avoir regardé d'avoir suivi, d'avoir, de vous être connecté, d'avoir participé à ce webinaire à mercredi 20h pour le prochain webinaire dominical traditionnel de MLC Ingenierie. Merci, bonsoir à vous tous.